Je, prends juste, euh, je reprends juste quelques derniers mots, ou presque derniers mots. Le problème de la mondialisation, je pense que ce que vous venez de dire renvoie un peu à l'idée, à la mission même de nous, les universitaires, ou de nous, les citoyens. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut laisser faire Est-ce qu'au sein de l'académie, il faut ratifier des choses Il faut enseigner, parce qu'on est aussi des enseignants ne il faut, pas faut dire qu'en France on nous le rappelle beaucoup hein. mais est-ce qu'il faut ratifier l'existant ou est-ce qu'il faut le perturber essayer de impacter, de modifier, d'incider quelque part d'intervenir un peu sur l'existant et moi personnellement je suis pour la seconde hypothèse mais là j'ai le plaisir de laisser la parole à Nathalie Pinel pour coordonner la table ronde hein, euh, qui nous permet de mieux connaître euh, l'environnement et scientifique de la région de Nouvelle-Aquitaine. Merci Nathalie. Et merci, merci, merci Thierry Donc effectivement, je vais avoir le rôle ingrat surtout de, de passer la parole et de, de, de remettre du temps. Voilà, et effectivement, comme tu le disais, le menu est copieux, riche, dense. Donc euh, je fais des opérations assez simples. Pour cette table ronde, nous avons à peu près cinq minutes par euh, intervention et je serai effectivement euh, vigilante sur cette, euh, cette dimension-là. Car ce n'est pas fini après la table ronde. <rire> voilà. Euh, donc effectivement, j'ai le plaisir d'animer, de, de, de, en tout cas de, de, de modérer... Euh, euh, très modestement cette table ronde qui va nous permettre de voir un petit peu cette, ce riche écosystème de la recherche en Nouvelle-Aquitaine, euh, que ce soit du côté des universités ou des maisons des sciences de l'homme, puisque nous en avons deux. Alors, je vais tout d'abord passer la parole à la vice-présidente recherche de l'université de Poitiers, Lydie Baudiou. Oui, Madame la vice-présidente. Merci, merci de me donner la parole alors c'est moi qui, qui ouvre le bal et je vais, euh, je vais le faire en tandem avec, euh, avec euh, Thierry Olive parce que, directeur de la MSHS de Poitiers parce que si je déborde trop je vais lui manger le temps qui est, euh, qui est le sien puisque de, de manière euh, privilégiée quand même en termes de, de domaine et de discipline de recherche la, la francophonie est, est du domaine des, des SHS. donc, euh, donc euh, élégance veut que nous parlions peut-être euh, à deux mois et, et que je veille à, à, à rester dans le périmètre qui est le mien. Alors, la, la francophonie, c'est dans mon parcours de vice-présidente une, une vieille histoire, en fait. Hein, Puisqu'il m'a été euh, échu à peine arrivée et à peine nommée, euh, de, de déposer deux appels à projets nouvellement créés aussi euh, par, par, la, par la région. Et donc, c'était mon baptême du feu, euh, finalement, que ce projet euh, francophonie interdisciplinaire déposé il y a quelques années. C'était l'occasion de notre première rencontre euh, avec avec elle, et il y en avait un second hein, qui était euh, le projet BD, et donc euh, et donc qui arrive aujourd'hui euh, euh, effectivement quelques années après, euh, grâce au soutien de la région sous des formes différentes, et donc euh, et donc c'est un, une jolie boucle qui est, qui est bouclée aujourd'hui. Alors euh, pour l'université de Poitiers, la, la francophonie est une histoire comme chacun d'entre vous hein, euh, ancienne et qui a connu j'allais dire des états de recherche un peu différents, le pôle fort et le pôle premier étaient sans aucun doute, a été drainé par les études acadiennes, menées par ce qu'on appelle un l'Institut des études acadiennes et québécoises, qui a toujours été le pôle fort, surtout historique, on va dire les choses comme ça, des liens avec l'Acadie. Pour ne pas aller plus au-delà, hein, l'ensemble des, des, des collègues de SHS sont, sont plutôt mobilisés sur le sujet. Ce qui m'intéresse ici, moi, c'est de vous donner deux autres options différentes qui avaient été en cours de discussion avec, avec Frédéric, que je suis ravie de revoir aujourd'hui, lors de, de, du début de, de, ce, de, de la création de ce, de ce projet. L'université de Poitiers avait très envie de peser sur un plan que, que, que M. Pala vous avait souligné, c'est la francophonie des modèles et des savoir-faire. C'était quelque chose qui nous importait particulièrement, euh, à savoir des disciplines que sont le droit, les sciences politiques ou l'économie, puisque euh, nous avons à l'université euh, un, un gros pan de, de, du droit en particulier, euh, rassemblé sous forme de juriscope, qui travaille particulièrement... Euh, euh, sur, euh, sur les droits les traductions des droits je vais, je vais garder le pluriel là et peut-être enlever le, la majuscule du droit euh, qui essaie finalement ce que vous avez euh, rappelé avec beaucoup de justesse et sans doute mieux que moi l'administration, l'économie les constitutions et qui font que d'une du, manière pérenne finalement si on regarde la plupart des constitutions ou des, des, des droits du commerce ou des droits portuaires par exemple de, de, de l'Amérique euh, du Sud ou du Japon, par exemple, qui sont totalement calés sur, euh, sur des textes juridiques, ou des constitutions, euh, évidemment, et vous avez parlé du Code, du code Napoléonien. Donc c'était quelque chose sur lequel on avait euh, longuement parlé à, à, avec, avec Frédéric, qui voit aujourd'hui un, un axe de ce plan euh, de la francophonie. Enfin, je terminerai pour ne pas aller... Euh, euh, au-delà de, du temps qui est, qui est le mien j'ai bien vu que vous étiez maître, maître du temps euh, l'université de Poitiers a la chance euh, d'être euh, titulaire d'une chaire sans encore la dernière qui a été euh, attribuée okay. euh, oui oui la, la dernière euh, euh, la titulaire est Ariane moins, qui est une maître de conférence de, de littérature nord-américaine et, euh, et, et on s'enorgueillit de, de, de cela euh, d'être les derniers candidats pour l'heure hein, en tous mmh. les cas et, et, et, et cette chaire est hébergée à la MSHS de Poitiers, ce qui me fait, moi, la, la possibilité, si c'est commode pour vous, de, de, de donner bien. la parole à Thierry Olive, ça nous permettra de, de faire le tour de l'université de Poitiers. J'ai quand même oublié qu'on avait veillé, quand même, dans le travail qui a été fait par chacun d'entre nous, à regarder quels étaient les, les collègues, les axes de recherche. On est allé assez loin, puisqu'on a des collègues... Euh, de terre évidemment mais ils étaient, ils étaient attendus là-dessus mais des collègues du gros laboratoire P' qui est le laboratoire euh, plutôt d'aéronautique et transport euh, qui sont particulièrement qui étaient particulièrement actifs dans, dans, dans les premiers temps, je ne sais pas s'ils si le sont toujours et des collègues qu'on qu attend moins c'est un laboratoire qui est le laboratoire Move euh, qui est un, un laboratoire qui travaille sur l'autonomie et le, et, et le bien-être je pense particulièrement à Laurent Bosquet euh, qui travaille beaucoup sur l'espace francophone de manière générale. Il était la semaine dernière à un colloque euh, à Djerbal, justement. Faut Il là, faut croire que là, des endroits pour bien recevoir, on va dire les choses comme ça. Et, euh, et, et c'était au titre, de, au titre de, de, de, de la francophonie, avec des actes particuliers qui sont, qui sont traités sous cet angle-là. Je voulais vous dire, voilà, on sort un peu des, des SHS, mais je ne voulais, je voulais pas les oublier. mais Je, je laisse la parole à Fatima. Pardon de vous avoir un peu. C'est parfait, tu si fait de mon travail, c'est parfait. <rire> donc, je vais bien prendre la parole, c'est si effectivement ça ne changera pas les plans donc, vous aviez prévu, comme ça on va se compléter, on va compléter le duo, je vais aller effectivement un petit peu plus dans le détail de, de ce que vient de dire euh, Lydie Baudou. Donc, effectivement, je suis directeur de la MSHS de, de quartier, et je rappellerai un point important des maisons des sciences de l'homme, c'est qu'elles sont pluridisciplinaires, et elles visent à développer la pluridisciplinarité. Et en ce sens, effectivement, les MSHS, pour l'université de Poitiers, en tout l'université de Poitiers, la MSHS est le lieu principal de croisement de toutes ces influences et de toutes ces disciplines en sciences humaines, économiques et sociales. Et ça permet d'appréhender des programmes qui, de façon très riche, de façon diversifiée, évidemment. Alors, pour revenir, pour revenir à, la, à la MSHS de Poitiers, puis au réseau régional de recherche, je vais essayer trouver plus large programme vraiment très spécifiquement en réseau. Peut-être commencer par dire que la MSHS de Poitiers connaît bien ces réseaux puisqu'on a des berges 2, le réseau régional sur la bande des civiques, le réseau régional sur le numérique pour l'éducation. On est impliqué dans d'autres réseaux régionaux aussi qui sont, sont au-delà des sciences humaines, mais qui peuvent être aussi dans les sciences humaines comme francophonie. Plusieurs collègues de Poitiers. Appartiennent, sont membres de, de ce réseau, mais on intervient aussi sur différents réseaux comme comme comme, comme, comme Oncosfer, etc., où la MSHS est représentée. Donc, tout ça pour dire que ces réseaux sont des outils de recherche, on, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais je répète qu'elles sont des outils de recherche très importants. Bien, il faut profiter de, de, de, de ce qu'on disait hier, parce qu est de ce qui a par Giovanni effectivement, on a la chance que la région permettre de financer ces réseaux, ces outils-là, donc il faut vraiment s'en saisir et encore on, on remercie la région parce que vraiment on le voit au niveau, on le voit au niveau de. sur le terrain clairement des laboratoires de recherche, c'est quelque chose qui est important. Alors, euh, on fédère la MSHS de Boîtier, 15 ans de laboratoire dans tout le domaine des sciences humaines et sociales, économiques, et, et on essaie d'aller un petit peu plus loin, c'est un endroit droit, mais c'est une certaine difficulté pour, pour toutes les MSH et qu'on voilà, connaît bien. Comme on est bien. Et je voulais dire que la francophonie est appréhendée évidemment dans la MSHS. Nous sommes dans la MSHS des unités d'appui et de recherche. On apporte un soutien technique, un soutien administratif, un soutien technologique au laboratoire que l'on fédère, mais on est aussi mandaté pour faire de la recherche, pour développer cette pluridisciplinarité. Et nous avons donc des axes de recherche à la MSHS de Poitiers dont un axe qui traite justement des patrimoines culturels, des mobilités, des patrimoines, des mobilités culturelles, et dans laquelle on retrouve une grande partie des travaux sur la, la francophonie, euh, en particulier à partir d'un angle qui est un angle que j'ignorais, je ne suis pas linguiste, je suis psychologue, cognitiviste, donc un petit peu dans ces domaines-là, mais j'ai découvert un, un vocable qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle les langues modines, et ça permet de jeter un regard particulier, alors les langues modines, d'après mes collègues, sont les langues moins diffusées et moins enseignées. Et c'est très intéressant de se poser cette question de la francophonie et du français de ce point de vue-là, puisque effectivement, même si le français est une langue qui est très partagée au niveau mondial, dans certains pays, elle peut être une langue modine, moins diffusée et une langue moins enseignée. Et donc se pose des questions très particulières sur le français, parce qu'on aborde cette question-là, non plus comme une langue qui se parle de partout, mais comme une langue qui justement a des difficultés pour survivre ou pour exister dans certains pays. Donc c'est un travail qui est très, très intéressant, qui est conduit entre autres par Federico Valetopoulos, mais qui est donc aussi euh, dans, votre, dans votre réseau, évidemment. Et euh, ce que je voulais dire aussi, et, et que Lili Baudou a dit, effectivement, on intervient sur la, la francophonie avec un autre. Avec un autre angle qui est l'accueil et d'hébergement de la chaire Sangor à Ariane de Moines, notre collègue Ariane de Moines. Et donc c'est une chaire qui est attribuée par le réseau international de chaire Sangor qui est un réseau qui est rattaché à l'OIF. Et nous sommes évidemment très ravis d'avoir cette chasse en bord qui, qui, qui d'une part, est une un, un, très, grand, très grande reconnaissance pour tout le travail qui a été effectué avec l'IEAQ sur l'espace nord-américain canadien, la comparaison avec le Grand Ouest français aussi, entre autres, mais une éducation plus large sur le Sud américain, des États-Unis évidemment. Donc, un travail très très important avec l'Institut des études acadiennes et québécoises, comme ça a été mentionné. Et en parallèle de ce travail-là, de ce, de, de ce travail d'une façon plus précise, on a aussi un centre de documentation à la MSHS et on, on a ce qu'on appelle des collections. Et on a, entre autres, parmi ces collections, des collections d'excellence qui sont valorisées par ce qu'on appelle le « colex percé », qui sont reconnus au niveau national comme étant des collections d'excellence. Et une collection en particulier qui s'appelait, jusqu'à il y a quelque temps, le « fonds acadie », qui regroupe plus de 6000 ouvrages sur l'Acadie, sur les échanges entre l'Acadie québécoise, le Nord-Américain et le Grand-Ouest encore, et les littorales en particulier, avec un angle particulier sur le, sur le, sur le littoral. Alors ce fonds ce fond Acadie nous a mis fond, est devenu un fonds franc-oralité. C'est un fonds dans lequel les, les collègues, en plus du fonds documentaire, ont aussi, sont en train de collecter, de rassembler des enregistrements oraux qui se font directement dans l'Acadie, qui sont des sources, et évidemment, vous avez très qui sont des sources culturelles fondamentales, des sources patrimoniales fondamentales pour préserver et avoir une, une histoire, une histoire de ces langues-là, et en particulier de l'usage de ces langues-là, c'est ce qui est très intéressant sur ces sources-là, évidemment, on sort des, des dictionnaires académiques, des approches académiques, on demande un l'usage, et on retrouve donc des accents, des informations, des deux mots, la façon d'utiliser le lexique, le vocabulaire et la syntaxe, et ce fond, euh, euh, Francoralité a intéressément aussi euh, étiqueté collection d'excellence avec une nouvelle appel euh, COLEX qui va nous permettre non seulement de, au-delà de la mise en valeur de la collection d'excellence mais aussi de développer des outils qui vont être des outils d'exploitation. Et normalement, on devrait pouvoir les collègues, alors le pour la MSHS, mais les collègues qui travaillent sur cette question ont déjà commencé ce travail et ça devrait être disponible dans les mois qui, vient, qui viennent, mettre en place une plateforme sur internet qui permettra d'interroger le. Euh, le fonds franc de tous les outils, des corpus évidemment, qu'ils soient écrits ou oraux. Donc on travaille vivement à cette question-là parce qu'encore une fois, c'est une question qui est fondamentale pour la culture et la francophonie. Et puis je voulais aussi finir par dire que cet angle-là, ce qui nous intéresse, et si la chair a été portée aussi à la MSHS à la fois par le souhait de la présidence mais aussi par le souhait des collègues, c'est effectivement la plus et pour finir mon intervention je vais simplement vous dire quelques, quelques disciplines qui sont impliquées dans ces travaux sur l'Acadie et, et ce qu'on appelle donc nous maintenant le fonds Acadie afro moralité donc évidemment la littérature la linguistique des collègues civilisationnistes bien entendu des collègues historiens des collègues géographes des collègues économistes qui s'intéressent à l'économie dans ces pays-là dans ces régions-là particulières des collègues de droit et des collègues qui viennent des sciences dures. Alors je ne citerai pas toutes les différentes disciplines. Lydie Baudou l'a mentionné avec le laboratoire MOU, qui sont des collègues qui viennent de des sciences du sport, mais on a aussi des collègues qui viennent d'informatique, des collègues qui viennent de mathématiques, qui travaillent sur ces questions-là de modélisation, d'interface de plateforme. Et c'est un sujet qui est maintenant devenu vraiment très pluridisciplinaire, au-delà des sciences humaines, ce qui est très très intéressant. Voilà un petit peu comment la MSHS s'installe. Sur la francophonie est installée depuis quelques temps avec l'IUADU il s'installe et qui prend place et peut apporter sa contribution évidemment à ce réseau régional francophonéen. Merci beaucoup pour ce beau duo improvisé, cette présentation à deux voix sur, sur le, le, la situation en Poitavine entre université et MSHS. Alors, sur la MSH, effectivement, j'en profite pour euh, signaler que euh, nous n'aurons pas euh, la, la présentation, malheureusement, de la MSH de Bordeaux, puisque puisqu'il y a un désistement, enfin, voilà, une impossibilité à euh, Maxime de la Verne de l'âge d'être présent. Donc, voilà, vous, vous aurez porté, euh, M. Olivier, la seule voix sur la MSH euh, qui représente voilà, la dynamique MSH euh, au niveau de cette table ronde. Alors, je passe la parole à, à Hélène laplace clavry qui représente la vice-présidence... Recherche de l'Université de Pau et des pays de la Deux. Bonjour à tous et à toutes. J'ai l'honneur de représenter la fois de l'université et Isabelle Barail, vice-présidente recherche, qui vous prie de l'excuser, hein, ne pas être parmi nous aujourd'hui, donc je, je vais tenter de me faire sa porte-parole. Alors, je vais répéter, mais c'est heureux, des, des choses qui ont déjà été dites, euh, à savoir d'abord l'idée que l'existence même de ces réseaux régionaux de recherche euh, est vraiment un progrès hein, notable pour, je pense, chacune de nos universités, mais particulièrement à Pau. On est impliqué dans plusieurs de ces réseaux et on trouve que c'est vraiment un outil... Euh, euh, extraordinaire de, de communication, de transversalité entre les différentes universités de la région. Donc, ça pourrait paraître aller de soi, donc on travaille ensemble, ça n'est pas toujours si facile et si évident et là on a vraiment un outil organisé autour de grandes thématiques, de, de grands domaines et on voit déjà que, que, que ça fonctionne bien. Alors, à Pau, euh, on, on est particulièrement sensible aux priorités du réseau francophonia, et à ce qu'a dit mon prédécesseur, le, la dimension pluridisciplinaire, Pau est une, une université pluridisciplinaire hors santé, pluridisciplinaire au sens très large, euh, comme l'a rappelé Thierry Olive. C'est-à-dire que tra traditionnellement, historiquement, la francophonie, ça résonne plutôt avec le domaine des sciences humaines et le domaine art-lettre-langue pas aller contre, hein, c'est mon domaine à moi, mais euh, là, on voit bien que la manière dont est structuré le réseau, il y a le développement durable, il y a le numérique, on n'est pas dans une vision étroite, on va dire, de la francophonie, euh, il y a bien ce point de départ linguistique, évidemment, mais là, il y a une volonté d'ouvrir, euh, et, et euh, à, à Pau, on a donc des domaines, euh, des, des collègues juristes, des collègues... Euh, de, de, du domaine de l'informatique notamment qui sont, qui sont concernés. Euh, alors, on, la volonté était de, de, de donner aussi ce qui est propre à l'écosystème de chaque université. Euh, ce qui résonne aussi fortement à Pau euh, avec Francophonéa, c'est le fait que depuis quelques mois, années même maintenant, Pau euh, appartient à une université européenne qui s'appelle UNITA, euh, et, il y a vraiment une résonance dans la mesure où le... Donc, ces universités européennes, vous le savez, sont des consortiums. Euh, là, on a pour l'instant six universités, bientôt une dizaine, et dont le point commun est, euh, sont plutôt les langues romanes. Donc ces différentes universités de l'université européenne euh, Unita ont en partage les langues romanes. Donc là, il y a une idée hein, de réfléchir par... Cercle concentrique, là nous réfléchissons à hein, des pays, des individus qui ont en partage la langue française. Au-delà, hein, il y a les langues sœurs, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je ne suis pas linguiste, mais les langues qui ont le latin. En partage, donc bien sûr le français, mais aussi euh, le portugais, l'espagnol, l'italien, le roumain, en ce qui concerne euh, cette université euh, européenne, euh, franco -franco euh, pardon, UNITA. Donc euh, voilà, un des défis, je crois, pour nos universités, c'est aussi d'articuler ces différentes échelles. L'échelle régionale est fondamentale, elle a toujours été et doit le rester, mais on a cette échelle européenne qui est appelée, je crois, à de plus en plus d'importance et c'est très heureux à nous hein, de trouver peut-être euh, les bons modes de circulation, les bons modes de communication aussi tout simplement hein, pour que chacun sache ce qui se fait dans les autres domaines et aux autres échelles. Et là encore c'est peut-être facile à dire et pas si facile que ça à, à, à faire fonctionner en pratique mais on est là justement pour ça aussi, pour échanger ces informations et pour euh, voir comment ça se passe dans les, dans les autres universités. Voilà, bon, je ne sais pas si j'ai épuisé mes 5 minutes, mais je oui, C'est <rire> impeccable, je crois que j'ai mis la pression à tout le monde. <rire> merci beaucoup. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à Nathalie Gerret, donc vice-présidente recherche de l'Université Bordeaux-Montagne. Merci, merci beaucoup Nathalie, merci euh, et bonjour à tous, à toutes et toutes. Euh, je vais, je, même si effectivement comme l'a dit la personne qui vient de me précéder euh, je vais répéter moi aussi mais c'est impossible de ne pas répéter en fait des euh, premiers remerciements très très chaleureux à l'égard du réseau euh, moi en presque 30, presque 30 ans de carrière c'est la première fois littéralement que pour en tout cas les sciences humaines et sociales on voit se mettre en place ce type de réseau euh, c'est à dire des réseaux qui nous donnent du temps donc il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'urgence dans ces réseaux-là. C'est quatre ans pour euh, organiser une communauté et ça, c'est inédit, en fait, dans un monde de la recherche qui est quand même, euh, bon, euh, Gérard Blanchard a souligné, la, la, la contemporanéité, la coexistence à la fois des appels à projets, euh, sans doute très nécessaires, mais qui misent sur euh, des formes de, de, de mise en compétition, d'urgence, euh, on sait tous que c'est très très chronophage. À côté de ça, Vraiment le choix de la région d'avoir mis en place ces réseaux régionaux, euh, c'est une sorte d'aubaine, parce que donc du temps, une quantité d'argent euh, qui ne finance pas la recherche elle-même, mais qui est une somme, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais c'est 100 000 euros par an pour organiser ces réseaux, c'est-à-dire c'est une somme qui, qui a du sens en fait pour nous, qui n'est pas euh, soit toute petite, soit euh, des centaines ou des dizaines de millions, euh, qui, dont on, finalement, euh, pour lesquels on se force à faire des projets. Et ça, c'est vraiment très très très utile. Euh, voilà. Et puis surtout, ça mise sur la collaboration, sur la constitution d'une communauté. Euh, c'est dans ces lancements de réseau que moi j'ai l'occasion de rencontrer tous nos, tous nos homologues, tous les partenaires, tous les universitaires. Et ce, cet espace de, de convivialité, d'amitié universitaire, il est fondamental, il est très précieux. Et il est inédit dans mon expérience. Donc, donc merci beaucoup à la région. Euh, alors l'UBM a été désigné comme porteur sur ce sujet euh, qui avait, je crois, qui était euh, cher euh, au président de région et c'est à la région donc euh, c'est euh, très important pour nous que l'UBM soit porteur et, et que l'UBM soit porteur dans une optique de, de rassemblement de tous ces établissements et de d'animation, de, voilà, mais certainement pas de captation du, de, du bah, thème donc euh, évidemment le ce qu'on a dit pour la, pour la francophonie, une sorte de diversité euh, à égalité, et, et, je le dis, mais ça, ça va de soi. Et très bienvenue. Euh, ce que je veux dire, c'est que l'université Bordeaux-Montaigne est, euh, euh, comment pardon, parce qu'on ne s'est jamais rencontrés, mais Hélène Laplace vient de le dire, euh, une université là de SHS. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir euh, confié. La, le portage de ce réseau à notre université, de, à l'SHS, hein, arts Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales. Donc c'est en gros notre cœur d'existence. De, et, et je voulais remercier Denis Fada pour son introduction parce que je trouve que ça, ça met en revue cette introduction à la fois théorique, intellectuelle, euh, qui réhistoricise le concept. Ça montre bien que c'est un concept qui est très vif. Et ça, c'est important. Donc oui, c'est un des défis sociétaux. Parce que je crois qu'on voit très bien que c'est un concept qui charrie ce qu'a dit aussi Christian Tremblay, une sorte de, de, de, de, de mise en dialectique de deux choses que la société en ce moment met beaucoup en dialectique et de manière très vive, c'est-à-dire euh, la nécessité d'une forme d'universalité vous avez euh, souligné, et je crois à laquelle on tient, et là ça serait peut-être ce qu'a dit Giovanni, c'est-à-dire euh, une forme d'université qui vient... Euh, bon, comment dire, charpenté un peu euh, des fondamentaux critiques, euh, mais euh, en mise en, en tension avec ben, la nécessité des diversités, des identités multiples, du plurilinguisme. Et, et cette vivacité-là du concept, je pense que c'est vraiment à l'université de la traiter. Euh, entre autres. En tout cas, c'est à l'université de reprendre sa place euh, dans ces débats-là. Donc, euh, moi, je suis très contente qu'on qu fasse partie et qu'on est en charge euh, euh, ça. Et puis, bah, l'Université Bordeaux-Montaigne, c'est aussi euh, une politique des langues. Et à ce titre-là, euh, je crois qu'on est euh, effectivement centralement euh, concerné. Euh, alors, peut-être je peux dire un mot pour, la, pour Maxime, pas pour lui prendre ses cinq minutes, hein, mais pour Maxime de Lavergne. La, la, la, la francophonie, est quand même, se lit chez nous, à l'Université Bordeaux-Montaigne, en regard avec le nouveau projet scientifique de la Maison des Sciences Humaines de Bordeaux, qui est devenu une UAR, donc. Euh, et qui a été renommée sciences humaines de Bordeaux plutôt que les sciences humaines d'Aquitaine, euh, avec un projet scientifique autour des individus plurilingues, des sociétés plurilingue, société, euh, inclusives, humanité évolutive. Donc la, le, le plurilinguisme euh, se lie avec la francophonie, euh, et, et la francophonie est un des axes de cette MSH. On a ici euh, des linguistes qui sont représentés, je vois Stéphanie Edarns qui est euh, de, de de climat, euh, pluriel évidemment qui euh, est représenté ici par euh, une de ses directrices, Florence Bourry qui travaille euh, à, à tout ce plurilinguisme euh, donc le Clé et, et Iker qui sont aussi deux unités euh, de langue et de linguistes qui, qui, qui viennent euh, évidemment euh, charpenter euh, de ce concept et puis euh, avec euh, une sorte délargissement de, de pur euh, côté culturel, linguistique, euh, humaniste de la francophonie, des nouvelles unités qui, qui interviennent très très fortement. J'ai en face de moi Nathalie Pinel et Alain Quillidoux. Euh, le MICA, euh, avec notamment le, le, bah, le côté digital, euh, et aussi un ancrage assez africain euh, de cette étude dans le MICA, grâce au travail d'Alain, euh, est très important. Et puis peut-être je peux finir aussi par la... Grand-Paul Bordelais, Alors, on a des gens qui travaillent sur le Canada, à Bordeaux, euh, je pense notamment à Bernadette-Réal-Sellard depuis longtemps, hein, classiquement, ou à Jean-Paul Gabriel. mais euh, l'histoire de l'université Bordeaux-Montaigne euh, repose <coughs> beaucoup aussi sur le travail autour des Afriques, et c'est un domaine qui est très très très redynamisé avec euh, la nouvelle tutelle du de l'âme des Afriques dans le monde pour l'université Bordeaux-Montaigne, et puis un travail sur les Afriques autour de Sylvain Racco, très pluridisciplinaire qui vient aussi faire écho euh, à la francophonie avec hein, les Afriques comme, pas comme, comme axe prioritaire mais comme, comme groupe émergent de travail euh, très très fort euh, voilà donc euh, c'est un champ très très foisonnant pour nous et puis je termine moi aussi en remerciant euh, bah, les, les personnels de bordeaux Montaigne parce qu'ils sont très impliqués dans le portage de ce réseau les personnels en général, Giovanni bien sûr qui porte le réseau avec l'aide du monde, merci à Yael, évidemment tu n'es pas à bord de montagne, mais tu es beaucoup avec nous sur ce dossier, et puis euh, Giovanni a raison, c'est Frédéric Boutou qui a lancé le, ce travail-là, et cette, euh, pardon, cette structuration du réseau, merci beaucoup, parce qu'effectivement la maison était très meublée quand Giovanni et moi on était arrivés sur cette question. Donc Voilà, merci, je vais pas compté, mais c'est à peu près ça. <rire> très, très très bien <rire> Non, merci merci beaucoup, Nathalie. Merci aussi d'avoir pris quelques, un peu de temps pour présenter un peu les, les nouveaux objectifs euh, et la programmation scientifique de la MSH de Bordeaux, la nouvelle MSH de Bordeaux. Donc, pour euh, terminer cette table ronde, je vais passer la parole à Charles Brion, qui représente le, la vice-présidence recherche de l'Université de La Rochelle. Merci. Bonjour à tous et merci à la structure qui nous accueille. Alors, je reparlerai tout à l'heure à d'autres titres. Euh, pour l'instant, j'ai envie de dire que je parle euh, à un titre de remplaçant, euh, pour une sorte du système de chaise musicale, puisque Eric Montero, qui est le vice-président relations internationales de La Rochelle Université, devait parler à la place du vice-président recherche. Et Eric Montero étant retenu à Valenciennes aux Assises en cours indonésiennes pour remplacer le président de l'université. Je remplace donc Eric Montero. Alors, euh, je peux néanmoins euh, dire quelques mots euh, en son nom parce que je suis euh, le directeur adjoint aux relations internationales du Collegium de La Rochelle Université. Euh, le collégium étant la nouvelle structure qui, depuis cette année, euh, chapeaute l'ensemble des départements de licence. Voilà. Euh, alors, précisément, dans cette réorganisation de notre université, nous avons euh, remis en valeur cette année ce qu'on appelle la Maison de l'Internationale, qui possède un établissement euh, à être toute seule. Maison de l'International où se trouve, et il est toujours bon de le rappeler, un institut Confucius et un institut Roi Ségent. Alors, dans le cadre de ce que Eric Montero m'a demandé de, de rapporter, il a voulu mettre euh, l'accent sur trois exemples, euh, en particulier euh, de nos coopérations, sachant que euh, la Rochelle Université est une université récente et, j'ai envie de dire, par nécessité, elle a toujours été très ouverte et donc très axée sur l'international, non seulement sur la façade américaine, à la fois nord et sud-américaine, mais aussi euh, toujours très axée sur l'Asie du Sud-Est, historiquement. Alors, euh, trois euh, cas donc, euh, sont particulièrement intéressants. D'abord, le cas du Vietnam, euh, avec lequel nous avons un double diplôme, euh, notamment avec l'IFI et l'ESTH, et nous y avons une coopération décentralisée portant sur la valorisation des patrimoines. Autre cas important, c'est le cas du Sénégal. Euh, là aussi, euh, nous avons un double diplôme. Euh, nous co-encadrons des thèses. Nous participons au campus euh, franco-sénégalais et euh, nous pratiquons une coopération décentralisée portant sur le tourisme durable et la gestion du patrimoine culturel. Dernier exemple qui sera plus général, historiquement, c'est le cas donc, de l'Amérique latine, avec de nombreux cas de double diplôme y compris au Costa Rica, de nombreux co-encadrements de thèses et historiquement euh, la pratique d'une coopération en matière de recherche autour d'un naturaliste rochelais qui s'appelle Aîné Bonplan, un naturaliste du 19 e siècle. Alors je voulais euh, terminer en mettant l'accent sur deux choses qui vont d'ailleurs recouper ce qui vient d'être dit par mes, par mes collègues. La première chose, c'est que comme l'université de Pau, nous sommes engagés dans une université européenne qui s'appelle Connexus, qui rassemble un certain nombre d'universités littorales. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple il y a Athènes, il y a Rostock, il y a Waterford, il y a Chypre. Voilà. Donc on est à ce titre, là encore naturellement ouvert évidemment sur l'extérieur. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est la pluridisciplinarité. C'est Gérard Blanchard qui est le premier en a parlé aujourd'hui. C'est le premier qui a utilisé ce terme. Ça ne m'étonne pas, puisqu'il est mon ancien président de l'Université de la Rochelle. Et j'ai vu que, ensuite, effectivement, ce, ce, ce terme a été, a été de nombreuses fois euh, repris. Euh, là aussi, la, la taille de notre université, euh, son. Son existence récente font que je pense que nous ne pouvons travailler que dans le cadre de cette pluridisciplinarité, que j'appelle particulièrement de mes voeux à titre personnel. Euh, je reparlerai tout à l'heure. Ma discipline c'est la littérature comparée, donc elle est naturellement orientée sur le, le partage des, des écritures, le partage des cultures. Euh, nous avons déjà des, des cas à la Rochelle de, de travaux conjoints entre littéraires, entre linguistes, entre civilisationnistes, entre historiens et géographes, pour reprendre ce qui a été dit par mes, par mes collègues. Et ce qui a lieu déjà sur le plan local, et eh bien, moi, j'aspire à ce que ça ait lieu évidemment sur le plan régional, et donc à ce que ces liens entre les différentes disciplines euh, puissent s'étendre aux autres universités de ce réseau de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup.